à l'atelier être un leader pédago numérique. Hein, effectivement, euh, vous l'avez vu euh, en conférence d'ouverture, on a beaucoup réfléchi à quoi, développer des citoyens à l'ère du numérique. Mais ceci dit, euh, même si on a une belle conférence d'ouverture, puis que c'est magnifique, puis qu'on est tous très motivés, il y a des collègues qui n'étaient pas à la conférence d'ouverture hein, ce matin, vous l'avez remarqué, hein, je pense que vous êtes plus que 196 enseignantes et enseignants dans votre centre de service scolaire, donc il y avait nécessairement des gens qui n'étaient pas là. Peut-être que vous vous dites, c'est ces gens-là qui auraient eu besoin d'être là, <rire> ceux et celles qui n'étaient pas là ce matin pour la conférence d'ouverture. Puis La question qu'on peut se poser, c'est moi comme leader dans mon école, que je sois une enseignante ou un enseignant, que je sois une direction, que je joue, peu importe le rôle que je joue dans mon école, mais si, est-ce que je peux exercer un rôle de leadership? Si oui, c'est quoi, quoi les conditions, c'est quoi qui va favoriser que je puisse le faire? Alors aujourd'hui, ensemble avec Marie-Claude, on va essayer de, de <coughs> trouver des pistes de réponse à ces questions-là. Alors pour commencer, peut-être on va peut partir de ce que vous, vous n'êtes pas nouveau là-dedans, il y en a plusieurs qui m'ont dit, vous êtes déjà des directions. Sinon, bien, vous êtes peut-être en train de, de, de, de vous former pour devenir direction. Vous avez, si vous êtes ici, juste le fait que vous soyez ici avec nous ce matin, c'est que le, le terme de leadership, ça vous interpelle. Vous, si vous le définissiez en un mot, ça ressemblerait à quoi à être un leader? C'est quoi les mots que vous utiliseriez pour définir le rôle de leader ça veut dire quoi être un leader? Alors, je vous demande de, de venir nous mettre nos mots. Marc claude peux-tu m'aider? Est-ce que je prends le temps de regarder tout ça maintenant? Oui, hein? oui je, on y revient. Oui, oui, pas, non, c'était un peu… Hein. C'est là, hein? <rire> c'est ça. On, on prend vos mots. On veut vous, vous prenez, le prenez le temps de répondre. Là. Vous pouvez écrire plus qu'un mot différent. Vous pouvez répondre plusieurs fois au sondage. Ou vous pouvez regarder les mots des autres et les mots qui vous interpellent, vous allez les faire aimer, là, liker. Donc, vous pouvez les aimer, les mots que, que vous trouvez qui, qui vous parlent plus. Donc, on parle d'influence, de modèle, de collaboration, d'accompagnateur, c'est vraiment intéressant comme mot, de guide, inspiré, hein, oui, comme on peut arriver pour inspirer, écouter, ouais, des mots vraiment intéressants. Influence, avoir de l'influence sur le monde, porter une vision. Hein. « Mobiliser », oui aussi « mobiliser », c'est un mot intéressant, vraiment intéressant. Euh, quel autre mot s'ajoute là euh, ?« Modèle », on l'a dit déjà. Alors, vos mots, vos mots à vous, c'est quoi vos mots pour parler d'un leader Qu'est-ce qu'un leader Je vais pas une gorgée d'eau là. <rire> Pendant que vous écrivez des mots, est-ce qu'il y a d'autres mots qui n'apparaissent pas encore qui vous... Être à l'écoute, soutenir, vraiment intéressant. Vraiment intéressant comme mot, hein? « être un leader », ça veut dire quoi? En fait, hein, c'est beaucoup de choses Être un leader. Ce n'est pas une seule chose, hein. si on le sait, c'est plusieurs choses. Influence, influencer, donc euh, deux mots qui sont de la même famille. Ouais, on on voit ici, euh, « mobiliser »,« inspirer ». Il y a beaucoup de verbes hein, dans ce que vous avez choisi, comme, euh, comme là, il y a des mots, il y a, il y a des noms, mais il y a aussi des verbes, beaucoup de verbes. C'est intéressant, la collaboration, soutenir. On l'a dit déjà. Encourager. Ah, tiens, ça, c'est intéressant. Coopération. Donc, des nouveaux mots qui apparaissent. Influencer. Oui, c'est ça. Influence. Influencer, on l'a dit tantôt. Oh, j'ai vu le mot bienveillant, être hey, bienveillant. Oui, ce souci du bien-être, vraiment intéressant. Hum. Vous avez de plus en plus de mots. <rire> ce que je ferai tantôt, c'est que je vais prendre ces mots-là et je vais les ajouter à notre présentation. Oui aurait peut-être écrit d'autres, ça va être intéressant. Puis même peut-être plus tard, si vous y en ajoutez, vous pourrez peut-être en ajouter si vous le souhaitez. Alors, je vous invite à écouter Norman Landry. Je vous en ai parlé en conférence d'ouverture. Hein. C'est lui qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a proposé le mot « citoyenneté » à l'ère du numérique, cette façon de nommer les choses. Écoutez-le bien, vous allez voir, c'est vraiment inspirant ce qu'il y a à nous dire. De, depuis les fondements de l'éducation média, il y a de, un certain nombre de paniques morales qui sont récurrentes sur les usages des jeunes des nouvelles technologies. Euh, on a eu pendant près de 30 ans des discours sur le fait que les écrans rendaient les jeunes apathiques, non politiques, désengagés, que c'était lié à la sédentarité, en fait, puis à des problèmes de socialisation, notamment à des, violences, à des, des enjeux associés à la violence, mais aussi à, à des comportements antisociaux. On a eu ensuite des paniques morales sur l'hypersexualisation des jeunes filles, sur la cyberintimidation, sur le lien causal entre la consommation de jeux vidéo et des actes violents qui peuvent être commis dans les espaces physiques. On s'intéresse très, très peu dans ces discours-là sur ce que les jeunes font de beau de créatifs, de novateur avec ces technologies-là. Et c'est une dimension pourtant fondamentale de leur vie et que nous pouvons en fait contribuer à bonifier, à grandir. Pour peu qu'on leur donne les outils tôt dans leur vie pour en faire des outils non pas techniques, réception passive, mais des outils de création, de partage et de communication, ils sont d'ores et déjà designés ces outils-là pour nous permettre de le faire. Donc on a devant nous des, des opportunités qui sont absolument fabuleuses pour permettre plus que jamais dans l'histoire à nos jeunes de faire du beau, faire du contenu, créer, être, être innovateur, pouvoir collaborer également. Donc le, le numérique est vraiment euh, un outil qui nous permet euh, d'ouvrir des potentialités hein, pour le pire et pour le meilleur. On s'est concentré très longtemps sur le pire et on oubliait un peu de regarder ce qu'on peut faire pour nourrir le meilleur. Donc, pour moi, on a une occasion à saisir au Québec, très, très, très claire de nourrir des aspects positifs et créatifs de ce que les jeunes font avec la technologie. Tellement inspirant, tellement inspirant, Normand. Hein? C'est un peu des éléments, ça m'a inspiré, entre autres, ma conférence d'ouverture, ce que vous avez vu, hein, ce que je vais essayer de vous proposer, c'est ce qu'on peut faire, le pouvoir d'action qu'on a à travers le numérique, comment on donne ce pouvoir-là à nos jeunes. Vraiment très inspirant. Excusez. Depuis les fonds, non. Non. Je ne vais pas l'écouter une deuxième fois là, quand même. Il est inspirant. Là. <rire> on on ah, va le dire pour d'autres choses, ça va être correct. En fait, ça nous amène à, la, à une autre question vraiment fondamentale. C'est la question du pourquoi. Tantôt dans les mots que vous avez mis comme leader, vous avez mis le mot vision. C'est un des mots que vous avez mis qui est vraiment important. Dans le fond, ce matin, la conférence d'ouverture, elle nous a aidé à être capable de mettre des mots sur une vision. C'est quoi ma vision du numérique en éducation? Est-ce que cette vision-là est claire pour moi? Est-ce que je suis capable d'en parler de façon claire, de cette vision-là, de répondre à la question du... Pourquoi je mets un train là? C'est parce que le train du numérique, là, il va à grande vitesse. On pourrait même mettre un avion qui va le bas tellement il va vite le numérique. Là. Il va littéralement à la vitesse de la lumière. Hein? On peut parler avec des gens en temps réel à l'autre bout de la planète parce qu'on est connecté par de la fibre optique. C'est la lumière qui nous unit entre nous. Mais pourtant, avant la pandémie, il y a encore un bon nombre d'enseignantes et d'enseignants qui, euh, qui se demandaient y avait besoin d'embarquer dans le train. Et Si moi, je suis au clair avec cette réponse-là, si je suis capable de moi, comme leader, d'être capable de répondre à cette question-là, c'est déjà un point de départ important. Dans le fond, même en janvier dernier, là, quand on est revenu là, à des... des du congé forcé, un peu prolongé puis qu'on a été à distance, ben, on avait le nez collé sur la reine parce qu'on a plus recommencer l'école en enseignement à distance, puis on était la tête baissée. Pour être capable de développer une vision, ce qu'on a besoin de faire, c'est de lever la tête, puis de regarder au loin. Où est-ce qu'on veut aller? C'est où on veut amener nos jeunes, où nous, on veut aller, hein? comme école, comme organisation, comme élève, comme comme professionnelle, comme enseignante, comme direction, où est-ce que mon veut aller, où est-ce que je veux aller. Si je suis capable de mettre où je veux aller, bien, ça se peut que le chemin ne soit pas exactement celui-là qui est devant moi. Ça se peut que j'en emprunte plusieurs autres chemins, mais au moins je vais savoir où je m'en vais. Puis ça, c'est vraiment important. Alors C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. On vous propose de, de réfléchir sur ce rôle-là de leadership. Ça veut dire quoi? Comment on peut optimiser mon propre leadership pédago-numérique quelles seraient les, les, les postures qui vont m'aider à, à, à, mieux, à mieux jouer ce rôle-là? Quels sont les leviers que je pourrais activer qui vont m'aider à, à être un exercice davantage ou le plus possible de leadership dans mon milieu? Alors, ça nous ramène à la question du pourquoi. Et si je vous posais, je reviens à mon sondage, puis je vais vous poser la question, selon vous, à la lumière de votre écoute, de la conférence d'ouverture. On a entendu beaucoup de choses En conférence d'ouverture. Ce serait quoi, vous, votre réponse à la question du pourquoi? Je reviens dans le même sondage, hein, mais je vais juste à ma deuxième question. En un mot, encore une fois, dis les mots clés. Pourquoi le numérique en éducation? Non, ce pouvez... n'est pas un nuage de mots, c'est vraiment des réponses un peu plus longues. Vous mettre des réponses un petit peu plus longues. OK, une, une courte phrase, disons. <rire> mettez pas un paragraphe, là. juste une courte phrase. Je vous reviens sur... Euh... Une des questions tantôt que je vous ai posées en conférence de l'ouverture. Je vous ai parlé de ces trois jeunes-là qui, qui ont développé un magasin à la Amazon Go. Où je rentre dans le magasin, j'ai juste besoin de mon cellulaire, je prends l'article, je scanne, clique, je m'en vais avec, je repars. Nos jeunes aujourd'hui, est-ce qu'on les prépare à ça? Est-ce qu'on les aide, est-ce qu'on les forme pour être capable de relever ce genre de défi-là? Hein? Déjà, comme je le disais tantôt, poser la question, c'est souvent y répondre. Alors, ça nous amène à nous questionner sur ce rôle-là qu'on a comme école. Marie-Claude, je te cède la parole. <rire> tu peux prendre une gorgée d'eau, Benoît. Oui, c'est ça. Alors, euh, ben, au Québec, on a beaucoup d'ouvrages qui. Euh, qui nous permettre d'aborder cette fameuse question-là, hein, le pourquoi le numérique en éducation. Puis il y a notamment le Conseil supérieur, c'est toi qui échange Benoît, il y a notamment le Conseil supérieur, échange, hein, Benoît, qui... le, le conseil supérieur de l'éducation. Benoît en a parlé beaucoup, en euh, a parlé lors de la conférence d'ouverture, mais à, au cadre de ce, ce rapport-là, hein, on nous invite à, à, à, à porter notre regard plutôt sur éduquer au numérique, hein, aller au-delà de éduquer avec le numérique. Puis pour vous partager un peu la différence entre les deux, le conseil supérieur, on a une petite vidéo à la suivante. C'est juste quelques instants où on nous présente la différence entre le éduquer au numérique. Pourquoi éduquer au numérique? Le numérique transforme tous les aspects de nos vies. Il ne suffit plus d'apprendre à utiliser les outils. Il faut comprendre les enjeux sociaux soulevés par l'omniprésence du numérique. Le système éducatif a des responsabilités nouvelles. Il doit contribuer à réduire les inégalités d'accès aux réseaux et aux outils, de même que les inégalités d'usage du numérique. Il faut passer de la consommation passive à la maîtrise du numérique, comprendre les enjeux éthiques, développer de bonnes habitudes de vie numérique et apprendre tout au long de la vie. Merci. Alors, tout ça nous ramène hein, au cadre de, de, de la voyons, le cadre de référence à la compétence numérique, hein, qui est là depuis 2019, qui vient finalement orienter le, de, le déploiement de cette euh, le déploiement là, de cette transformation numérique au sein de nos écoles. Une compétence qui est présente aussi dans le nouveau référentiel, voilà, de, <rire> le nouveau référentiel hein, de la profession, des compétences professionnelles des enseignants, c'est la compétence 12, hein, la compétence transversale qui est mobilisée numérique, en fait. Puis si on se penche... Si on va au cœur de ce, ce nouveau référentiel-là, ben on remarque que les, 12, les, les dimensions qui sont associées à cette compétence-là sont exactement les mêmes que les dimensions qui sont présentes dans le cadre de référence, de la compétence numérique. Alors, comme quoi, c'est aussi une compétence qui appartient aux acteurs, là, pas seulement dédiés aux jeunes, hein, qui nous appartient aussi. Euh, okay. Alors, ben, cette compétence-là, on commence à connaître cette roue-là, hein, mais on, je pense que. On la voit bien, il faut, faut se la rappeler, il faut la ramener souvent. Alors, la compétence numérique, elle, elle, est, elle est composée de 12 dimensions, puis notamment le cœur que Benoît nous a bien euh, expliqué tout à l'heure lors de sa conférence d'ouverture, qui est Agir citoyen à l'ère du numérique. Puis là, ce serait le temps de faire un petit retour sur euh, notre sondage. Oups! Oui. On va aller voir qu'elles ont été. Ben oui, d'aller répondre, d'aller voir vos réponses. Je vais juste l'afficher en. Un... Oups, non, c'est pas ça que je voulais. Dire. Ça ici. On va aller voir, on va réduire ça. Alors, on regarde vos réponses. On a ici dynamiser l'enseignement avec des quiz interactifs en temps réel. Intéressant, une des raisons. Afin de former des citoyens numériques responsables, le numérique étant omniprésent dans nos vies. Avoir une pratique sécuritaire en ligne, comprendre la sécurité, la protection des données, les répercussions. Il fait partie intégrante du quotidien, permet de développer l'esprit critique et le discernement des jeunes. Permet pour préparer les élèves à la suite de leur parcours, former des citoyens de demain. Pour éveiller les jeunes à la société numérique et les préparer à atteindre l'équilibre numérique. Intéressant ça. L'équilibre numérique, vous voulez dire quoi? Qui a écrit ça, cette phrase-là? Est-ce que cette personne oserait prendre le micro et venir nous dire pourquoi elle a utilisé le mot « équilibre numérique»? J'aimerais ça entendre. C'est qui qui a parlé de ça? C'est moi, c'est Samrina Collard, mais c'est qui? Le numérique, je le vois vraiment comme un outil qui peut être hyper euh, intéressant euh, et euh, essentiel là, dans nos, autant dans notre vie quotidienne qu'au travail, mais euh, ça peut prendre vraiment beaucoup de place. Puis même dans les activités en tant qu'enseignant qu'on utilise, je pense qu'il faut vraiment les utiliser avec discernement. Puis c'est ça, il y a tout le côté vie privée également de nos jeunes. Là, de, mm -hmm, bref, c'est vraiment l'équilibre, c'est savoir s'arrêter. Donc voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, Samuel. Euh, donc, la responsabilité citoyenne, ça revient à des éléments. Source d'information, euh, consentir à être responsable, reconnaître l'information et la désinformation, oui, hein, développer. Instruire, qualifier, socialiser, oui. Hein, les, les, les, J'ai parlé des visées tantôt, mais la mission de l'école, hein, instruire, qualifier, oui. socialiser absolument dans le monde actuel. Où le, et le numérique en fait partie, oui, effectivement, tout à fait. Pour être dans la vague techno. Ah, OK. C'est intéressant, mais je ne sais pas si c'est si puissant que ça, être dans la vague techno. Je me permets d'avoir un… un... Est-ce que c'est d'être à la mode qui est important? Mais en même temps, ça se peut que ce ne soit pas ça le sens de votre affirmation quand vous dites la vague techno. Là, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça dépend comment on l'interprète. Hein? Mais être dans la vague, ça peut vouloir dire, c'est là, on n'a pas le choix, il faut l'apprendre. C'est un tsunami, certains vont dire. Alors, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Alors, pour l'ouverture sur le monde, ah oui, intéressant. Euh, pour utiliser le numérique, euh, il fait partie du quotidien de tout le monde. Oui. Pour utiliser le numérique au service de la pédagogie en ayant une intention claire. Ah oui, là, ça, c'est ouais. vraiment intéressant, vraiment fondamental. Et puis, euh, comme levier significatif aux apprentissages, oui, c'est intéressant. Ici, il y en a trois là, qui sont un peu du même ordre de dynamiser l'enseignement avec des, des quiz interactifs en temps réel. Moi, je vous dirais que tout ça ici, c'est... Celui-là, notamment, c'est quand même relatif. Okay? Je vous dis pourquoi c'est relatif. Il faut faire attention, c'est que des fois, on a l'impression que le numérique, c'est la clé de voûte pour rendre l'enseignement intéressant. En réalité, mmh. si les pratiques pédagogiques sont les mêmes, si le numérique a un effet de motivation, il va être de très courte durée. Plusieurs recherches l'ont démontré. C'est que si on ne change pas nos pratiques, changer nos pratiques, ben, ce que ça veut dire, c'est ça ici c'est partir d'une intention claire, c'est nous assurer que ce qu'on fait, c'est au service d'une intention qu'on a clairement définie. Puis ça, c'est parfois, c'est parfois là que le bas blesse. Si on, nos pratiques pédagogiques ne sont pas ajustées, si euh, ça ne peut pas devenir un levier significatif aux apprentissages. C'est une condition qui va avec. Donc, le numérique en soi, il ne rend pas l'apprentissage plus facile ou meilleur. Si les pratiques pédagogiques suivent, si l'intention sont claires, le numérique peut devenir un levier puissant qui peut venir amplifier des pratiques bonnes. Mais il peut aussi amplifier des pratiques inefficaces. Dans ce cas-là, il va faire le contraire de ce qu'on veut. Alors, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut nuancer quand même cette notion-là. Puis, On parlait entre autres de quiz interactif. J'entendais un de mes collègues qui, qui disait récemment, euh, Jocelyn. Euh, son famille, un, un collègue du récit, qui est, qui est spécialiste en mathématiques. Puis lui, il disait que, il dit « Fais attention aux jeux, aux in, aux, les outils numériques qui sont dédiés à l'indication ne sont pas toujours des outils qui favorisent l'apprentissage, malgré leur apparence. Okay? » Puis lui, il donnait l'exemple très précis, précis de Kaout, par exemple. Il disait qu'avec Kaout, si on met la notion de temps limité dans le temps, ben, le problème qu'il y a avec ça, c'est que c'est comme si on dit, tu as juste une bonne réponse qui peut arriver dans un temps défini. C'est comme si ça, on vient d'éliminer une partie de nos élèves les plus vulnérables. On vient de les exclure de la réussite quand on les met dans ça. Puis Si vous avez déjà participé, moi je suis le même, quand je participe à un chaos à chaque fois, si je me c'est pas bien long après quatre questions. Si je vois que j'ai plus de chance de réapparaître dans les résultats, là, ma motivation là, elle chute en, drastiquement. Okay? C'est pour ça que les outils numériques ne sont pas nécessairement les outils numériques dédiés à l'éducation ne sont pas nécessairement gages d'apprentissage et de réussite. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de, de, de, de, de prendre ça avec, une certain, avec un certain recul, je dirais. Dans le fond, tantôt, je vous parlais de la, de la rail, hein, Marie-Claude, hein, parlais de la rail puis que dans le fond, la destination peut être claire, mais aujourd'hui, ce qu'on veut vous proposer, c'est de réfléchir sur le comment, sur les différents moyens d'y arriver. Il n'y a pas une seule voie pour permettre d'arriver à nos objectifs ou à ce qu'on vise. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a besoin que ce soit clair pour moi cette vision-là. <rire> si cette vision-là n'est pas claire pour moi, ben je vais avoir de la misère à me réajuster puis à changer de voie puis prendre la meilleure voie qui va être la plus efficace au moment où je suis rendu. Donc, il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Il y en a plusieurs, mais d'être au clair avec ce qu'on va, c'est important. On va s'intéresser, je parlais de vision tantôt, mais il y a, a, a porter une vision, c'est une chose, mais la partager, c'en est une autre. Alors là-dessus, on a des écrits intéressants. Premièrement, bien, on a cet ouvrage Apprendre par l'Action, hein, qui euh, je pense que plusieurs d'entre vous euh, le, le connaissent certainement. Là, euh, en tout cas, il, il est déployé un, un livre qui est, qui, est qui est une grande référence quand on veut mettre en place des pratiques collaboratives dans nos organisations, puis qui invite là, à, à développer des... des d'avoir ce regard collectif-là sur nos pratiques collaboratives, au regard d'une mission puis de la vision qu'on veut donner à notre École. Puis c'est une, une opportunité, finalement, d'arrimer cette transformation pédagogique, pédago-numérique, excusez-moi, à, à, à tout ce, le travail qui est déjà mis en place dans vos milieux, puis pour que ça s'intègre plutôt que ça s'ajuste, en fait. Développer une vision commune, avoir un langage clair, des attentes claires. Alors. Euh, c'est un ouvrage qui, peut, qui est fort inspirant dans ce sens-là. Établir un dialogue au sein de mon équipe école, euh, c'est aussi avoir des moyens pour être capable de faire du dialogue avec mon monde. C'est pour ça que je vous disais tantôt que ça, on peut faire ça au sein de notre équipe école. Quand on, je parlais des choses banales comme le, les règlements de la cour d'école ou le port de la casquette dans le corridor, c'est un exemple. Il y a des enjeux plus fondamentaux que ça qui, eux autres, parfois, nécessitent qu'on s'arrête qu'on réfléchisse comme il faut. Quelle place on fait à nos élèves plus vulnérables dans notre école? Comment on les prend plus en compte dans nos pratiques? Comment on, leur, euh, on favorise l'égalité pour tout le monde, l'accès à tout le monde dans la classe, dans l'école? Ce sont des enjeux éthiques fondamentaux. Quand on arrive à faire de la réflexion éthique dans le cadre d'une communauté de pratique ou d'une communauté d'apprentissage, mais on arrive à mettre en place des, un dialogue au sein de notre équipe. Alors, ce, cette démarche-là que je t'ai présentée tantôt, qui n'est pas linéaire d'ailleurs, hein, ça a présenté un peu de manière linéaire, mais il y a des allers-retours là-dedans. Mais être capable de mettre une conversation franche et ouverte sur ces questions-là, c'est une des façons de développer ça. Puis c'est un dialogue qui est nécessaire hein, si on veut développer plus de cohérence. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage-là de Folland et ses collaborateurs. C'est l'apprentissage à profondeur. C'est vraiment assez génial. Puis euh, il, nous re, il nous plonge au, au, au... En fait, il nous met en lumière le fait que la cohérence est un des ingrédients essentiels là, pour développer une compréhension commune, à un but pour mobiliser nos gens en fait euh, dans un un objectif commun. Ouais. Effectivement. Ouais. Ah, pis, oui, c'est vrai, on a participé, hein, Benoît, je, tu, tu, tu préciseras euh, si j'en manque des bouts, mais on a participé l'année dernière à un projet de recherche avec euh, Madame France Gravel, qui était menée euh, en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Puis, euh, au cœur de ce rapport-là, je vous ai mis le lien d'ailleurs, au cœur de ce rapport-là, du rapport de recherche, mais il y a un des participants hein, qui, euh, qui nommer tout ça dans ses mots, en fait, qu'une organisation qui veut avoir un changement systémique, en fait, qu'on veut avoir un impact sur l'organisation au complet, il faut valoriser le travail d'équipe, puis, euh, puis favoriser finalement qu'on prise les silos là, dans, dans, dans notre dans notre système, en fait, dans notre organisation. Ce qui a intéressant de ce rapport de recherche-là, oui. c'est que c'est le fruit aussi d'une COP hein, parce que ça a été euh, dans le cadre de, de, de, de l'implantation des, des, des, des nouveaux dispositifs là, pour euh, l'enseignement à distance. Il y a, il y a des, une, communauté de, de, de, une communauté de pratiques qui a été mise en place par le ministère de l'Éducation accompagnée par nous et France. On a travaillé en collaboration ensemble là-dessus euh, pour essayer de voir quelles sont les pratiques qui vont être les plus gagnantes pour l'intégration numérique. Ce rapport-là est disponible, là, il est cliquable d'ailleurs dans, le, oui. euh, dans le, la présentation, vous pouvez y aller accéder à, à, cette, à, à cet élément-là. C'est le fruit, donc, du, des pratiques des enseignants. Donc, effectivement, des, je des vois directions. que vous en avez quelques-unes, des directions, mais j'en oui, vois oui. que vous en avez une. Et d'ailleurs, nous, on, en, on, on, on va amorcer bientôt des, des copes de direction ou de gestionnement scolaire euh, sur le leadership et la goût numérique. Si jamais ça vous intéresse, on pourra vous, vous, vous, vous adjoindre dans notre groupe. On n'a pas encore commencé les rencontres, on va les commencer sous peu. Alors, des, des initiatives qui ont eu lieu, par exemple, dans d'autres centres de services scolaires, je vous donne des exemples. Euh, au centre de services scolaires de la Seigneurie des mille euh, ils ont mis en place, eux, euh, ça fait plus de dix ans qu'ils réfléchissent aux enjeux du numérique en éducation. Ils ont mis en place des comités au sein de la, du centre de services scolaires, à l'échelle du centre de services scolaires, mmh. qui ont réfléchi à, aux politiques aux, à, à, à, pour s'assurer que tout soit cohérent avec la vision. Ils se sont donné une vision qui était. Éduquer au lieu d'interdire. Ça fait plus de dix ans que c'est leur leitmotiv par rapport au numérique dans le centre de service scolaire. Dans un nombre dont je vous parlais tout à l'heure qui ce qui utilise son cellulaire, le cellulaire en classe avec ses élèves, elle est de ce centre de service scolaire-là. Eux, c'est vraiment une façon de faire qui est devenue une culture organisationnelle et régulièrement. À tous les ans, deux ans, trois ans ou à peu près, ils ont des activités qui reprennent tout le monde ensemble, les leaders du milieu. Eux, ils ont principalement deux types de leaders, toutes les directions, évidemment. Ils ont aussi ce qu'ils appellent, eux, des réappos, des répondants oui. en, en application des, des technologies. Et donc, ils, ils réunissent ces gens-là sur une des bases régulières pour les faire réfléchir, pour que, parce que tu, orga, toute organisation bouge, songe, il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent. pour s'assurer qu'on est toujours au diapason, qu'on est ensemble, régulièrement, ils ont des actions pour se mettre à jour puis se rappeler cette importance-là, cette vision-là qu'on développe ensemble comme organisation. C'est important de le faire dans mon école, dans mon milieu, mais aussi au sein de mon organisation. Quels sont les leviers qu'on a mis en place dans notre organisation pour développer cette vision? Est-ce que nos politiques, par exemple, dans notre centre de service scolaire, sont là au service de protéger l'organisation et les personnes ou elles sont aussi là pour dans une visée éducative. Souvent, on a besoin d'asseoir ensemble des gens qui sont de différents horizons, des ressources humaines, des services, euh, des, des, des, des communications, des, du secrétariat général, pour qu'ensemble, on puisse travailler sur tous les leviers qui vont nous faire en sorte qu'on va développer une vision commune et qu'on va avoir des leviers pour les mettre en place, ces choses-là. Alors, le centre de services scolaire de c'est une des choses qu'ils ont fait qui ont vraiment, ça fonctionne bien. Un autre exemple, c'est dans une école, c'est une école du centre de service scolaire des Chênes, donc c'est une école secondaire. Et bien dans cette école-là, ce qu'ils ont voulu faire, ils ont décidé que le numérique, c'était vraiment important pour eux. Et donc, il y a un comité qui s'est réuni et qui a dit, nous, on va recenser plein de ressources et d'activités pour que toutes les années, dans différentes disciplines, les enseignantes et les enseignants dans les classes puissent travailler différents aspects de la dimension de la compétence numérique. Alors, ils sont partis de la compétence numérique, puis ils ont ciblé des éléments qu'ils avaient travaillé différentes années, et ils ont développé ce qu'on appelle un continuum. Et dans cette école-là, ben, pour développer cette réflexion, cette vision partagée qu'on a ensemble, ce qu'ils ont fait, c'est que ce comité-là, ce petit comité qui était formé au sein de l'école, ben, nous, on les a rencontrés, Marie-Claude et moi, pour un peu les faire réfléchir, eux, sur cette vision-là à développer. Et c'est eux qui ont organisé une activité avec l'ensemble du personnel scolaire. Nous, on n'est pas allé quand c'était là, parce que ce qu'on voulait, c'est que eux deviennent les leaders de leur milieu. Que ce soit pas nous qui venions délivrer le message, mais qu'ensemble, eux, animent. on les a outillés, on les a accompagnés pour que eux se sentent capables de faire ça avec leur équipe école. Alors, c'est ce genre d'initiative-là. À la suite de ça, Mathieu nous partageait, Mathieu qui est le directeur adjoint qui a piloté ce projet-là, il nous partageait une réflexion, ses réflexions sur le leadership. Je vous invite à l'écouter, c'est vraiment intéressant. Nous, on réfléchit depuis un bon bout tu sais, à la compétence numérique, comment la vivre, tu sais, c'est un projet qui nous emballe. L'idée de la compétence numérique, c'est quelque chose qui emballe l'équipe école, qui emballe la direction. Euh, mais la question, c'est de dire, bon, c'est une bonne idée. Mais entre idéaliste, et dire, OK, oui, on a des bonnes idées, mais ça reste abstrait, on veut aller plus loin, on veut être visionnaire. On veut que ces idées-là, non seulement soient des bonnes idées, mais qu'est-ce qu'on se concrétisent dans des actions qui sont planifiées. Alors, ce qu'il nous dit Mathieu, au fond, c'est que planifier des actions, ça devient la clé pour être capable que cette vision-là qu'on porte, c'est beau d'avoir une belle vision, mais il faut être capable de la planifier et de l'organiser. Quand on dit planifier, ce n'est pas juste voir à court terme. Qu'est-ce qu'on fait On fait de en conférencier et on fait quoi Check, c'est fait. Non, c'est de le voir sur un continuum d'actions, de plusieurs actions différentes qu'on va mettre en place, qui vont faire en sorte, qui passent par la réflexion commune, par la mise en place d'activités, par s'assurer d'une un, mise à jour de nos technologies dans notre milieu, d'un accès aux technologies, d'accès au réseau, d'accès d'un paquet d'éléments comme ça, de nos politiques, de nos règles d'école. Tout ça doit être, doit être porté de cœur, c'est d'avoir une action systémique au fond. C'est de ne pas agir sur une seule chose, mais de agir sur plusieurs éléments en même temps. Alors, un autre élément sur lequel j'ai envie de faire réfléchir, c'est l'élément du leadership, parce qu'il y a parfois des mythes autour du leadership euh, dans, par rapport au numérique. Hein. Euh, par exemple, si je vous présente euh, cette, euh, cet article-là sur le, le, méta, le métavers, avez-vous déjà entendu parler ça du métavers ici? Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler du métavers? Hein? Est-ce qu'il y en a ici qui, qui savent de quoi je parle? Qu Il y en a qui savent c'est quoi le métavers? Hein? Il y en a qui savent c'est quoi ici? Vous savez pas c'est quoi? Vous n'avez en entendu parler? Vous savez que Facebook s'appelle méta à cause du métavers. Mais c'est quoi le métavers? On ne sait pas trop c'est quoi. Bon, mais si je vous parle du métavers, euh, le mot seulement, oui, OK. <rire> Donc, c'est ça peut-être juste le mot. Si je parle du métavers, puis que maintenant, je vous demande de vous situer par rapport à votre compétence numérique, si vous aviez à vous choisir, là, je vous invite à répondre dans le clavardage. Choisissez un chiffre de 1 à 5, euh, 1 étant, je suis vraiment un expert du numérique, puis 5, bien là, il <rire> marche pas de même, <rire> je ne veux plus rien savoir, je vais me mettre ça la poubelle, je ne suis plus capable, même si on est expert, des fois, ça peut arriver qu'on ait ce sentiment-là, mais, mais... Alors, vous, vous situez où? Vous êtes. Bon, Annie, est trois. Les autres aussi, c'est juste un chiffre écrit dans le clavardage. Deux, trois, OK. Deux quand même. Hein? on est... Euh, depuis deux, depuis un, deux ans, on a développé quand même. Deux ou trois, dépendamment des éléments. OK. ouais, OK. Deux, trois, deux. OK, on sait trois dans ce, dans ce cas-ci. OK, Véronique, c'est trois. Maintenant, si je vous posais la question, si je vous demandais ici. Qui, peut-être juste ceux qui ont la caméra ouverte, mais levez la main quand Qui ici a un téléphone cellulaire? Bon, ok. Bon, tout le monde a un cellulaire. Ok. Qui ici a une tablette numérique? Un iPad ou un autre. Ok. Qui ici a un ordinateur? Ok, vous pouvez lever la main comme ça. Ok. Qui ici a un deuxième ordinateur? Ok, bon, intéressant. Qui ici a un... Euh, euh, Un auto connecté Bluetooth avec toutes des fonctions avancées euh, de, de, dans son auto, euh, plein, plein de fonctions avancées. Okay. Qui ici a une console de son à la maison, connectée, puis qui est capable de faire jouer son, son, sa musique à partir de son téléphone dans la maison partout. Okay. Qui ici a de la domotique, euh, a des appareils qui peut juste commander par la voix, puis dire allume la lumière, ferme la lumière, euh, va répondre à la porte. Euh, ok, il y en a quelques-uns. D'accord. Qui ici? Sait se servir de ces technologies quand il y en a besoin. Qui sait quel choisir pour répondre à ces besoins quand j'en ai besoin? Bon, vous savez quand? Vous savez quand choisir quoi pour vous en servir? OK. Il y a cinq ans, étiez vous capable de faire toutes ces choses-là? Ben, probablement non. Fait que non. Maintenant, si je vous reposais la question. À la lumière de ça, moi, ce que je vous dirais, c'est que vous avez répondu oui à pratiquement toutes mes questions. Vous avez des tonnes de technologies. Vous savez, vous s'en servir efficacement pour répondre à vos besoins. Quand vous en avez besoin, vous êtes vraiment, vraiment très bon et bon. Vous êtes des experts du numérique, mais vous ne le savez juste pas. Vous ne vous en rendez pas toujours compte. Vous êtes excellent parce que vous savez vous en servez. D'autant plus depuis deux ans avec la pandémie, on l'a encore plus développé. On a fait des réunions Teams à distance, on gère nos, nos rencontres, on partage nos fichiers avec tout le monde, on, sait, on utilise des documents collaboratifs, on fait plein de choses comme celle-là. On est rendu vraiment des experts du numérique. Mais ce que vous avez nommé tantôt quand je vous ai demandé où vous situez-vous, c'est souvent nos émotions. Tantôt en conférence de virtuelle, je parlais des émotions. C'est comment on se perçoit, c'est comment on se sent face au numérique. Mais le numérique, ce qui arrive, c'est qu'il évolue tellement rapidement que malgré toutes les compétences qu'on peut avoir, on a souvent le sentiment d'être dépassé. Il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas comment ça marche, comment ça fait. Des fois, ça m'arrive, quelqu'un m'arrive, me, me montre une nouvelle technologie, il me dit Hey, c'est le fait, as tu as-tu vu ça, cette application-là ce Je dis Ah non, on ne se connaît pas ça, c'est super qu -ce que ça fait. Ah, waouh, c'est vraiment génial. Nan, nan. Puis je dis Hey, c'est vraiment nouveau. Ben, Moi, ça fait cinq ans que je m'en sers. Hein Quoi Cinq ans puis moi, je ne l'avais jamais vu, je ne connaissais pas ça, je ne savais même pas que ça existait. Mais oui, des choix, c'est des choses comme ça, mais ça va tellement vite, il y a tellement de technologies que souvent, on a le sentiment d'être dépassé. Mais en réalité, c'est un sentiment. Être conscient de ce sentiment-là, puis d'être conscient que c'est un sentiment, mais que de prendre conscience de nos réelles capacités, ça nous donne énormément de pouvoir d'action. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec votre monde, votre équipe, votre personnel. Vous pouvez les amener à, per à se percevoir comme étant bien meilleurs qu'ils le sont, Travailler leur sentiment d'efficacité personnelle. Ça, c'est vraiment important. Alors, vous pouvez tout le monde vous mettre un 1. Moi, je vous considère tous comme des experts ah. du numérique. Je vous autorise oui. à vous mettre un 1. Vous méritez. Avec toutes les mains élevées que j'ai vues tantôt là, je vais vous dire que je pense que vous êtes des experts et des expertes. Bravo. Marie-Claude, oui. je sais ah. okay. euh, En fait, euh continuer sur notre dans notre section sur le, le leadership en fait hein, on euh, il y a plusieurs écrits en hein, plusieurs ouvrages qui, qui traitent de, de, de, de tout ça mais euh, notamment Martine Leclerc, dans ce, le livre sur qu'elle écrit sur encore une fois sur les pratiques collaboratives dans hein, les communautés d'apprentissage on dit que elle nous rappelle que le, le leadership de la direction mais c'est un facteur déterminant dans tout changement dans une école puis dans ce sens là aussi euh, ce livre-là est particulièrement, euh, c'est une référence vraiment intéressante sur, euh, c'est Madame Luc en fait qui l'a écrit puis qui s'est intéressée au, euh, au secret des grandes équipes. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on on est capable de travailler euh, en équipe? Puis euh, elle met en lumière que le, le leadership partagé, c'est euh, une, une formule gagnante en fait, si on veut mettre dans nos milieux, euh, une culture, développer davantage une culture d'apprentissage, en fait, hein, pour favoriser l'engagement, puis l'autonomie euh, des membres. Alors, euh, voilà. <rire> puis c'est aussi ce que met en lumière euh, M. Fallon dans, dans le livre ici. Euh, euh, il parle du, de la direction d'école comme l'apprenant en chef, en fait, euh, parce qu'il nous dit qu'il que y a des études qui démontrent que le, le pouvoir d'influence des directions d'école, en fait, la, un des... Une des caractéristiques, le premier critère, en fait, c'est l'implication des directions d'école en tant qu'apprenant eux-mêmes avec leur personnel. Alors, il y a là un levier qui est extrêmement puissant le, de se mettre dans une posture d'apprenant. Exactement. Puis ça, ça vient remettre un peu en perspective ce que je vous parlais par rapport aux compétences numériques. <coughs> je reviens à cette image-là qui est ici. Parfois, il y a des directions qui me disent, Mais ben moi, je peux pas être le leader du numérique dans mon école parce que moi, je me situe au 3 ou au 4, alors que j'ai plein d'enseignantes ou d'enseignants qui sont au 1. Moi, je peux pas être le leader dans mon milieu. Mais ça, c'est un mythe. C'est un mythe parce que c'est pas vrai qu'on a besoin d'être l'expert du numérique pour être le leader du numérique dans notre école, dans notre milieu. Ce que j'ai besoin, c'est porter une vision et d'être l'apprenant en chef c'est de me placer en posture d'apprenant. C'est cette posture-là, comme dit Pauline, d'apprenant en chef, qui va faire en sorte d'engager le reste de mon personnel. Puis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puis même, euh, on a Tina Montreuil de l'Université McGill, qui est une spécialiste en psychologie, qui dit « Se montrer vulnérable aux autres, c'est pas faire preuve de faiblesse, c'est le contraire. »« c'est se Montrer vulnérable aux autres, c'est montrer qu'on est capable » De nous, c'est développer, c'est attirer l'empathie des autres, puis c'est les amener dans l'engagement parce que ça leur permet de se reconnaître en nous, de dire, ah, mais moi aussi, je suis, pas, je suis vulnérable, puis moi aussi, je peux être apprenant, puis de se sentir compris des autres qui sont autour de nous. Ça favorise une meilleure empathie, une, même, je dirais, une sollicitude les uns envers les autres, cette posture d'apprentissage, cette posture d'apprenant. Puis c des, ça permet de développer, comme tu dis marie la culture d'apprentissage dans mon milieu. Et c'est comme ça que je peux jouer le plus mon rôle de leader, bien plus qu'en étant l'expert du numérique. Mais je vous ai écoute, à écouter Nancy qui nous témoigne de ça elle dans son milieu. Vous allez voir ce qu'elle nous dit, j'en parle de ça. être capable d'être un bon leader, je dois absolument euh, installer ma crédibilité et participer à ces apprentissages-là pour que moi aussi, finalement, je vais être dans une situation d'apprenant, euh, tout comme les membres de mon équipe. Être crédible auprès des équipes, cest dire aller euh, participer avec eux à l'apprentissage qu'ils feront finalement euh, dans ce, ce, ce mouvement numérique-là. Donc euh, j'ai compris que je devais moi-même m'investir dans le numérique, même si je n'étais pas particulièrement à l'aise. On est tous au même niveau. Tout le monde, on veut que ça fonctionne. Le projet éducatif, on veut que ça fonctionne. Tout ce qu'on met en place dans l'école, tout le monde y contribue à sa façon. Tout le monde en ce moment dans les, dans, dans, les, dans les écoles, dans notre école. Il y a énormément de projets numériques qui se vivent, mais jusqu'où l'élève est conscient de la portée euh, de l'utilisation de ce numérique-là, de, de, de, de, de, de, de, de, de tous les mobiles, des téléphones, des tablettes, de tout, et de sa responsabilité en tant que citoyen aussi, c'est une chose de l'utiliser pédagogiquement, mais on a des responsabilités associées à ça, fait qu'on a pensé que travailler l'élaboration d'une charte, euh, on ne sait pas encore exactement quel aspect ça va prendre, mais une chose est certaine, euh, cette charte-là, les élèves vont y travailler ainsi que tous les membres du personnel dans l'école. Vous avez remarqué, hein, ce qui définit pour Nancy être, euh, être crédible, hein, c'est pas être expert, c'est vraiment être la posture d'apprenant qui est pour elle. Puis ça a été très gagnant. Finalement, dans son école, ils n'ont pas fait une charte. Ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont, ils ont changé leur norme. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas seulement ceux qu'ils avaient besoin. Il y avait tous les encadrements qui avaient besoin. Ce n'est pas une charte qu'ils avaient besoin. Je ne me souviens pas quest ce qu'ils ont fait exactement. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'elle a engagé l'ensemble de l'équipe école dans, ce, dans, ce, dans cette démarche-là. Et ça, ça a été déterminant dans son milieu, ce que ça a eu comme impact. Ça m'amène à vous parler. <coughs> de la dimension socio-affective. J'en ai parlé un peu en conférence d'ouverture, de l'importance de la dimension socio-affective. Et ça, plein de recherches, Marie-Claude, tu vas nous en parler tantôt, là. plein de recherches nous tout parlent de, de ça, c'est l'importance de ça. tout de suite. Oui, vas-y, vas-y Marie-Claude, tu vas nous en parler, parle-nous de ça. Qu'est-ce que nous dit la recherche là-dessus? Oui, il était plus proche que je pense. Oui, c'est ça. En fait, euh, depuis quelques années, là, dans, dans, dans toutes les, il y a beaucoup d'études sur le leadership, là, notamment des directions d'école, mais dans toutes sortes euh, de modèles de gestion là, en fait, euh, qui, euh, qui, sont, qui démontrent un lien positif là, entre le leadership et le développement des compétences émotionnelles chez les directions d'école. Alors oui, c'est important de travailler tout ça euh, chez nos élèves, mais aussi c'est important de développer pour soi-même. Pour les gens qu'on accompagne, en fait, pour soi, puis pour être capable de, de mieux accompagner aussi euh, les gens euh, dans nos milieux. Exactement. C'est un facteur clé de... du leadership. Oui, exactement. Je vais aller un peu plus loin. Je vais, comprendre ce que ça veut dire, mm -hmm. ça. Parce que la dimension socio-affective, oui, on sait, c'est important si j'arrive à la gérer, à mieux gérer les émotions, mais les miennes, puis celles des autres, bien, je vais peut-être mieux exercer mon rôle de leadership. Mais concrètement, ça veut dire quoi, ça? Ça marche comment? Mais peut-être comprendre, ça nous aide aussi. Alors, le fonctionnement du cerveau, on, a, on est au Québec, on a des spécialistes en neuroéducation, notamment Steve, Steve Masson. Il compare le fonctionnement du cerveau à une forêt, une forêt dans laquelle on tracerait des sentiers. Donc, c'est les liens neuronaux qu'on crée entre les informations qu'on a dans notre cerveau qui s'accumulent, qui sont là. Mais ce qui fait qu'on est plus efficace, ce n'est pas juste l'information qui s'accumule, c'est les liens qu'on fait entre donc, les sentiers qu'on trace dans notre cerveau. Plus on trace des sentiers souvent, plus on devient efficace à utiliser ces sentiers-là. Même des fois, ils deviennent des autoroutes ces sentiers-là tellement ils sont efficaces. Hein. C'est pour ça qu'en éducation, on fait souvent répéter. On fait des tâches répétitives, on les répète, on répète jusqu'à ce que ça devienne automatisé. Et comme quand on apprend à conduire une auto au début, on est lent, on procède long. Tu sais, si vous avez des jeunes adultes qui ont appris à conduire, vous en avez vu, hein, c'est long au début, c ils ne sont pas vite, ils font le tour de l'auto trois fois. Ils, avant de décoller, ils se placent tout leur miroir, leurs affaires, puis ils s'en vont tranquillement sur la route. Puis nous, quand on conduit, bien, on est rendu tellement automatisé que le samedi matin, au lieu de s'en aller vers l'épicerie, on s'en va vers le travail parce que bien, le chemin est tracé tout seul dans notre cerveau. On a automatisé la tâche. Hein. Mais dans notre cerveau, ça fonctionne comme ça. Puis notre cerveau, lui, quand il y a un chemin automatisé, ben, il y a beaucoup d'hormones qui, qui, qui font se sentir bien. Puis Il y a le goût d'emprunter ces sentiers-là. C'est pour ça qu'on les utilise facilement. C'est pour ça que c'est difficile parce que quand on va emprunter d'autres sentiers, ben, notre cerveau, lui, il voit juste les obstacles. Il voit les affaires qui empêchent d'aller emprunter cet autre sentier-là. Ou encore, il le voit comme un défi insurmontable. Puis, je ne suis pas sûr, parce que là, si je m'en prends que là, ce sentier-là, il va-t-il m'amener où je veux ou pas tu sais, Si je mets tout cet effort-là, mais qu'en bout de ligne, il faut que je revienne sur mes pas, bien, je ne serai pas bien avancé. Mon cerveau, il fonctionne comme ça. Il n'a pas le goût de changer. Il veut aller dans un sentier bien tracé. C'est bien plus facile, c'est bien plus efficace, c'est confortable. Mais en réalité, ce que nous dit Olivier Oudé, qui est un autre spécialiste en neuroéducation, c'est un Français, lui, ce qu'il dit, c'est être intelligent c'est combiner ensemble des automatisations et des inhibitions. OK? Les inhibitions, c'est quoi? C'est la capacité à prendre un temps d'arrêt quand on est porté à utiliser un automatisme pour, prendre, pour se poser la question. Est-ce que c'est la réponse la plus adéquate dans ce contexte? là Si le contexte a changé, s'il y a des éléments qui sont nouveaux, est-ce que c'est toujours la réponse automatisée? Ce qui nous invite dans le fond, c'est à passer du mode portrait au mode paysage. Ok oui, le sentier est toujours là, puis oui, je peux l'emprunter, mais je peux-tu garder mes aires plus grandes ouvertes, puis regarder les autres options, puis les choisir quand c'est les plus appropriés. Et c'est ça, c'est d'être capable de, de, de faire ça de façon la plus efficace, la plus rapide possible. C'est ça qui va faire que je vais devenir quelqu'un qui va être plus intelligent, c'est que je vais être capable d'automatiser ces tâches-là de manière efficace. Et combiner plutôt automatisation et inhibition. Inhibition, la capacité, prendre le relais. Quand on passe à nos élèves qui sont plus vulnérables, il y en a plusieurs des fois qui ont de l'impulsivité, et c'est ce qui fait qu'entre autres, ils ne sont pas capables de faire cette inhibition-là puis de s'arrêter, ils vont utiliser des automatismes. Ça se passe donc dans notre cerveau. C'est pour ça qu'on a besoin de comprendre comment fonctionne notre cerveau. J'en ai parlé un peu tantôt aussi. Il y a le, il y a le raisonnement, le, les capacités cognitives, puis les capacités affectives ou socio-affectives qui sont présentes dans notre cerveau, les deux fonctionnent. L'affectif est à la base, il, il est dans, dans le système limbique, et quand l'affectif, Tina montré dont je vous parlais tantôt, c'est elle qui explique ça, elle nous explique que quand l'information n'est pas bien traitée, c'est-à-dire qu'il y a des, des traumatismes au plan affectif, ben, je ne suis pas capable de traiter l'information adéquatement, puis mon, mon cortex, nos cortex, mes fonctions cognitives supérieures n'arrivent pas à les traiter adéquatement. Ça explique pourquoi quand nos émotions sont très prises, notre raisonnement n'est pas toujours très logique. Okay? Parce que c'est nos émotions qui nous mènent, qui nous guident. On l'a vu pendant la pandémie, hein? combien de gens, des fois, nous sortent des arguments qui ne tiennent ni qu'une tête. Mais quand tu t'intéresses aux émotions, à ce que ressentent ces gens-là, peut-être qu'on peut trouver une explication et qu'on peut comprendre pourquoi ces gens-là agissent au fond des choix ou amènent des raisonnements comme ils sont là. Moi, comme leader dans mon milieu, qu'est-ce que je peux faire pour travailler ces émotions-là, autant chez moi que chez les autres? Bien, il y a quatre choses qu'on peut faire. OK? La première chose, c'est d'être capable de les reconnaître, d'être capable de prendre conscience que ce qui se passe, c'est affectif. Vous avez déjà remarqué en éducation, quand on est avec quelqu'un et qu'on ne s'entend pas, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est un dialogue de saut. Hein? Je te donne un argument, tu me donnes un contre-argument, je te redonne un argument, tu me donnes un contre-argument. Quand on est dans le numérique, c'est donc bien vrai. Hein? Il t'arrive avec une, un bon raisonnement. Là, tu te dis, ben là, moi, je suis bon, je suis intelligent. L'éducation, on est intelligent, on est brillant. Moi, je vois tout de suite les erreurs de raisonnement, puis là, je te les mets dans la face. Puis là, l tu réponds, la même affaire que tu viens de lui dire, tu dis, dis « non, il ne m'a pas écouté, il ne m'entend pas, qu'est-ce qui se passe? » Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on discute du rationnel alors que l'enjeu n'est pas rationnel, il est affectif. Donc, développer ma capacité à reconnaître que ce qui se passe c'est affectif, c'est la première étape. Une fois que je suis capable de reconnaître que ce qui se passe qui est affectif, c'est d'être capable de mettre des mots dessus d'être capable que moi, je mette des mots, que les autres mettent des mots. Mais le piège, c'est complexe de faire ça parce que je ne peux pas mettre des mots sur tes émotions. Il faut que ce soit toi qui mettes tes mots parce que si, je mets, si moi, je mets des mots, ça se peut que je me trompe puis que ce ne soit pas le bon mot, puis que ça fasse plus amplifier ton émotion que je voudrais qu'il soit atténué. Parce que quand on arrive à mettre en place des stratégies pour faire nommer les émotions, puis on ne parle pas de psychothérapie, là. on parle de dialogue, de discussion, de... on peut normaliser, reconnaître que ça, c'est normal de vivre et de ressentir ces émotions-là. C'est normal que face au numérique, ben, je me sente dépassé. C'est un peu ça que j'ai fait tantôt avec vous quand je parlais de... C'est normal qu'on se sente dépassé. C'est normal que le numérique va tellement vite. Normaliser les sentiments, les émotions, ça nous aide à les prendre en compte ensuite puis à les faire disparaître ces traumatismes ou ces éléments émotifs qui sont peut-être moins gagnants, moins efficaces, qui nuisent, disons, à notre raisonnement. Et donc, ça nous permet de revenir au rationnel, de plus efficace à le travailler. Alors, développer cette capacité chez vous à comprendre le fonctionnement du cerveau, parce que des fois, on a l'impression que les émotions, c'est dans le cœur, hein, parce que c'est là qu'on le ressent. Quand on a des émotions, hein, c'est au niveau du thorax, souvent qu'on ressent des émotions, on a un serment, on a euh, de la chaleur, euh, d'autres choses comme ça. Mais en réalité, tout se passe dans le cerveau. Hein. C'est vraiment le système limbique qui traite les émotions. Donc, on approche, euh, il nous reste une dizaine de minutes à notre atelier, un peu moins, même euh, 7 huit minutes. Je propose une petite conclusion hein, hein, où est-ce qu'on s'en va. Dans le fond, on vous a parlé tantôt hein, de développer une vision partagée. Quels sont les éléments qui permettent de partager une vision avec mon équipe école? Bien, ce sont toutes des cibles, des clés que vous avez qui sont là. On en a parlé un peu tout le long. Hein, mettre en place du dialogue, euh, être capable de nommer les enjeux, d'en parler entre nous, de faire de la réflexion collective ensemble, de se donner des objectifs communs à court, moyen, long terme de, de s'arrimer avec la mission de l'école, de se questionner sur notre mission qu'on a à l'école, de se mobiliser dans des actions concrètes, comme disait Mathieu, puis d'être aussi ensemble capable de répondre au pourquoi. Parce que tu sais, si moi je réponds pour moi, c'est une chose, mais si ensemble on arrive à mettre des mots communs sur le pourquoi, peut-être qu'on va être plus engagé collectivement dans cette, dans dans cette, dans cette, dans cette mission-là. L'autre élément, ben, je vous ai parlé de la vision, de la vision partagée, mais l'autre élément, c'est évidemment, on a parlé de la posture, hein, cette posture de mettre en place tout ce qu'on qu peut faire pour favoriser le bien-être. Quand je parle de dimension socio-affective, c'est d'être soucieux du bien-être des uns et des autres. Hein? Euh, si on est, des fois on parle de bienveillance, moi je trouve que le mot bienveillance est un petit peu piégeant parce que, quand on dit bienveillance, mais si je dis sois bienveillant, c'est un je sous-entends le contraire c'est-à-dire je sous-entends que tu es malveillant mais Ça ne veut pas dire que je l'ai dit, puis ça veut pas dire que je le pense, mais ça sous-entend ça. C'est pour ça que j'aime mieux parler de bien-être. Parce que le bien-être, c'est plus neutre c'est est-ce que, puis c'est n'est pas intentionné. Es malveillant, bienveillant, j'ai une intention. Le bien-être, c'est que je, je, je me demande, est-ce que toi, ça favorise ton bien-être, ce contexte-là? Est-ce que moi, je suis bien dans la situation ou pas? Est-ce que je suis capable de nommer ce qui fait que je serais mieux ou que je, quand je suis moins bien? Je suis capable d'en parler. Donc, la culture d'apprentissage, entre hein, l'apprenant en chef, c'est un élément vraiment important. Marie-Claude, tu bien aussi parler de célébrer les réussites. Hein? Oui, à partir de ce qu'on fait déjà. Construire sur le, tout ce qu'on a développé, par exemple, dans les deux dernières années pour... Pouvoir se propulser, là. oui, c'est important de ça. faire. Ça, pour être capable de faire ça, on a besoin de reconnaître les forces des uns et des autres, s'intéresser aux, aux, aux, aux émotions qui sont sous-jacentes aux besoins, on en parlait tantôt, mais aussi viser le sentiment d'efficacité personnelle et collective dont je parlais tantôt en conférence d'ouverture. C'est une des clés qui vont permettre de faire ça, de développer à travers cette posture-là. Alors, exercer un rôle de leadership, c'est faire des choses, mais c'est aussi être. C'est être un leader. Puis dans la posture, c'est beaucoup l'être, la manière d'être. Tantôt, je vous parlais en début, en ouverture, je parlais d'avoir le nez collé sur la rail. Dans le fond, hein, si on résume ça, développer une vision, puis être, exercer son rôle de leadership, c'est être capable à la fois pour moi, mais aussi pour mon équipe école, mon, mon équipe de travail, mon monde que j'accompagne, mon organisation, c'est d'être capable d'amener, pas juste moi, mais l'ensemble de mon équipe école à lever le nez, à relever le nez dans les airs, à regarder loin à regarder à court, moyen, long terme, regarder où on veut aller ensemble. Quels moyens on va se donner pour y arriver. Hein? Quelle voie on va emprunter ensemble pour arriver à ces endroits-là. C'est comme ça qu'on va pouvoir exercer notre propre leadership pédago numérique. Puis, vous avez des leviers dans votre centre de services scolaire. Hein? Vous avez entre autres le service local du RICI. Hein? Christine et Julie qui sont là, mais aussi l'ensemble de des, l'équipe des services éducatifs qui peuvent vous soutenir peuvent vous accompagner. Vraiment important de mobiliser vos acteurs, de ne pas rester seuls, isolés, mais de travailler en équipe avec les personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir. Vous êtes vraiment chanceux. Ils ont accès à une intelligence collective qui est celle du récit, qui est 270 conseillères et conseillers pédagogiques du récit, partout à travers le Québec. Nous sommes réseautés, nous, on s'entraide à travers des canaux variés de, de, de collaboration, ce qui fait en sorte qu'on a une grande, une extrêmement grande expertise à l'échelle du Québec, qui est partagée, qui est en réseau. Alors, même si Christine et Julie sont extrêmement intelligentes, elles sont encore plus qu'elles ne le paraissent, parce qu'elles ont une intelligence collective qu'elles peuvent mettre à profit de votre organisation. Et, et si jamais aussi vous souhaitez, vous pouvez venir voir sur notre site web. On a un site web qui nous partage des ressources pour l'accompagnement des gestionnaires scolaires. On vous invite à, à regarder ça. Et tout comme la conférence d'ouverture, la présentation d'aujourd'hui est, est libre de droit, puis elle est, vous pouvez vous en servir. Il y a peut-être des morceaux que, qui que vous pourriez réinvestir dans, dans votre milieu qui pourrait vous permettre de vous exercer mieux votre leadership et mobiliser votre équipe dans votre milieu autour de ces enjeux-là.